Je vous propose maintenant une introduction sur les troubles spécifiques des apprentissages. Alors, comme nous l'avons déjà vu, le cerveau est un organe d'apprentissage hein, qui a un certain nombre de connexions entre les neurones et que rien n'est figé mais que tout évolue en fonction des apprentissages tout au long du développement de l'enfant. Alors, juste pour rappel, le cerveau, il est composé de quatre lobes. Euh, nous avons le lobe occipital, qui se trouve à l'arrière de la tête. Euh, le lobe occipital va plutôt concerner tout ce qui va être lié, par exemple, à la vision. Ensuite, euh, au-dessus et plutôt sur l'arrière, nous avons le, le lobe pariétal, qui va être en lien avec tout ce qui va être les capacités, les compétences numériques, le repérage dans l'espace, le repérage spatial, et puis tout ce qui va être aussi coordination des mouvements. Le lobe temporal, donc qui est sur le côté, euh, va plutôt concerner tout ce qui va être autour de l'audition, du langage, de la mémoire, de la reconnaissance des objets, des visages, etc. Le lobe frontal, donc qui est à l'avant, va concerner toutes les compétences de raisonnement, euh, le contrôle, l'inhibition, la planification, la décision, les actions. Alors je vous le disais donc ce cerveau c'est un organe d'apprentissage mais il faut distinguer deux catégories d'apprentissage. Euh, à la naissance, le tout petit est équipé d'une boîte à outils précoce, hein, c'est à dire qu'il y a des compétences qui sont présentes dès, dès la naissance et qui permettent à l'élève, en fonction de ses apprentissages, aussi, d'évoluer. Je vous le disais, le cerveau est un organe d'apprentissage, et donc il va y avoir une partie innée et une partie acquise. Hein, ce qui est inné, c'est ce qui sera présent d'emblée, ce qui est acquis, c'est ce qui va se faire en fonction des différentes interactions avec l'environnement. Euh, deux sortes d'interactions, j'allais dire, euh, ce qui va être les interactions naturelles avec l'environnement, par exemple. Apprendre à parler, apprendre à marcher, ça va se faire de manière presque naturelle, presque spontanée, mais en fonction, bien évidemment, de notre outillage précoce. Donc là, si jamais on a un dysfonctionnement de ces fonctions-là, on parlera de troubles spécifiques cognitifs. Hein. C'est une fonction cognitive qui dysfonctionne. Et puis, il y a une deuxième catégorie, euh, qui va être liée à ce qu'on appelle les apprentissages qui vont nécessiter un enseignement spécifique. Par exemple, lire, écrire, compter ne s'apprend pas de manière spontanée mais nécessite un apprentissage académique. Donc, quand une de ces fonctions va dysfonctionner, on parlera de troubles spécifiques des apprentissages. Comme exemple de troubles spécifiques des apprentissages, on peut évoquer notamment la dyslexie ou la dyscalculie. Pour rappel, chaque apprentissage va provoquer des modifications cérébrales, hein. euh, rien n'est figé au niveau du cerveau, vous vous souvenez, on avait évoqué cette question en parlant de plasticité cérébrale qui fait que le cerveau est en perpétuel mouvement, évolution en fonction des différents apprentissages. Pour rappel aussi, voici une liste de certains troubles neurodéveloppementaux euh, qui vont concerner les modules que nous allons développer à partir de maintenant. Pour rappel, on parle notamment de trouble 10 quand il y a un domaine de la cognition qui dysfonctionne. Voici un certain nombre d'exemples. Quand c'est le langage oral, on parle de dysphasie. Quand le langage écrit est concerné, on est sur le versant de la dyslexie, dysorthographie. Quand c'est la cognition numérique qui est dysfonctionnante, on parle de dyscalculie. Quand c'est au niveau de la coordination gestuelle, on va parler de dyspraxie. Et enfin, quand il y a un dysfonctionnement, un déficit au niveau de l'attention, on parlera de TDAH. Donc, nous allons développer, un par un, ces différents modules par la suite. Pour rappel, un élève qui est en difficulté scolaire n'est pas forcément un élève avec des troubles spécifiques des apprentissages. Euh, on peut aussi imaginer qu'un élève euh, qui présente des difficultés scolaires peut aussi avoir d'autres troubles. Hein. Un élève qui présente des troubles du spectre de l'autisme, un élève qui présente des troubles oppositionnels avec provocation, peut se retrouver bien évidemment en difficultés scolaires. Donc l'idée ce sera bien évidemment dans un premier temps de repérer les signes d'alerte pour savoir si on est dans le retard, la difficulté ou réellement le trouble. Quand, quand l'élève est dans le champ de la difficulté scolaire, c'est l'enseignant qui va apporter des remédiations pour permettre à l'élève d'évoluer. Il peut aussi être accompagné des membres du RASED. Concernant le retard, euh, on va là aussi faire appel bien évidemment au RASED si nécessaire, mais on peut aussi s'appuyer sur des professionnel, hein, je pense par exemple un élève qui va être en difficulté pour acquérir le langage ou la lecture, il peut tout à fait avoir une prise en charge par un orthophoniste, sans pour autant qu'on considère que dans un premier temps, on est dans le trouble. On essaye d'abord de compenser ce retard. Et puis, si ce retard persiste, et eh bien là, on va commencer à parler de troubles, bien évidemment qu'on va faire des tests, hein, que c'est les professionnels à la fois du médicaux et paramédicaux qui vont évaluer euh, l'élève et voir si, effectivement, on peut définir qu'il y a une présence d'un trouble 10. Donc on va parler de troubles à partir du moment où il y aura un retard de plus de 2 ans par rapport à la norme. Alors généralement, je le disais, les troubles vont être diagnostiqués par le médecin. Le médecin va orienter peut-être les, les familles vers différents spécialistes, à la fois pour enrichir ce diagnostic, le, le, le conforter, ou alors effectivement pour mettre en place des prises en charge par la suite. Alors généralement, voilà la liste des, des principes, Beaux, euh, intervenants concernant les troubles 10 d'une manière générale. Hein, bien évidemment, tous les élèves ne vont pas avoir forcément une prise en charge par tous ces professionnels-là, mais en fonction de leurs besoins. Euh, généralement, euh, le, le premier intervenant, ce sera le psychologue, parce qu'on va souvent faire ce qu'on appelle un test psychométrique, donc un test de QI, pour écarter une problématique liée à un trouble du développement intellectuel, donc une déficience mentale. On va s'assurer qu'effectivement, on n'est pas sur le versant de la déficience mentale, mais bien sur une seule fonction, euh, voire plusieurs, qui vont dysfonctionner. Euh, généralement aussi, par la suite, le psychologue peut euh, effectuer un, un suivi, euh, si besoin, parce que c'est des élèves qui peuvent avoir une estime d'eux-mêmes, qui peut être très impactée. Euh, par la suite, on peut aussi faire appel à un neuropsychologue. Alors là aussi, il peut faire le, le même bilan psychométrique. Il peut aller un petit peu plus loin dans les évaluations et notamment au niveau de l'attention, au niveau des fonctions exécutives ou de la mémoire. Le neuropsychologue pourra peut-être apporter davantage d'éléments aussi qui viendront compléter les différents tests. Certains enfants, je vous le disais, vont avoir une estime d'eux-mêmes qui peut être impactée, mais du coup, peuvent aussi développer des troubles au niveau de l'anxiété, euh, voire des troubles psychiques, une hein, dépression, troubles du comportement, euh, et du coup, ce sera peut-être nécessaire d'avoir un suivi par un pédopsychiatre. Je vous rappelle que le pédopsychiatre, c'est un médecin, et que parfois, il peut être nécessaire aussi d'associer un traitement médicamenteux pour aider l'élève à, à gérer euh, notamment cette anxiété ou cette problématique de dépression par exemple. Le plus souvent aussi, les élèves qui présentent des troubles 10 vont bénéficier d'un accompagnement par euh, un orthophoniste donc bien évidemment ça va concerner les problématiques de langage oral mais aussi de langage écrit hein. et euh, certains orthophonistes maintenant se spécialisent de plus en plus aussi dans les rééducations logico-mathématiques pour aider les élèves qui vont présenter des troubles liés à leur dyscalculie. Il est aussi possible que l'élève soit accompagné par un psychomotricien. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur le développement global de, de l'enfant et notamment sur la question par exemple de la latéralité, la question de la structuration spatiale, temporelle euh, et puis tout ce qui va être euh, motricité euh, fine et motricité globale aussi. Un certain nombre d'élèves aussi peuvent être accompagnés par un ergothérapeute. Donc l'ergothérapeute il va davantage travailler sur la question de l'aide à l'autonomie à la fois dans l'apprentissage des gestes, mais aussi par l'apport d'outils. Euh, je pense notamment la question de l'utilisation de l'ordinateur, de certains logiciels, de la synthèse vocale. Enfin, une dernière catégorie, l'orthoptiste. Donc là, on va être plus sur des problématiques de saccade oculaire pour apprendre à positionner son regard, notamment lors de la lecture. Hein. Ça va concerner tous les troubles neurovisuels et neuroattentionnels aussi. Quand ces prises en charge ou ces bilans, ces tests sont faits notamment au sein des CMP, centres médico-psychologiques, euh, il y a une prise en charge financière. Par contre, un certain nombre de suivis, notamment en libéral, peuvent nécessiter un coût important euh, pour les familles. Je pense aux psychologues, aux psychomotriciens, l'ergothérapeute qui ne sont pas pris en charge. Donc, euh, sauf si l'élève rentre dans le cadre vous vous souvenez du forfait précoce qui est, qui est nouveau et qui est mis en place sinon c'est vrai que ça reste un, un coût à la charge des familles qui peut être relativement conséquent. Pour finir je reviendrai sur les différents plans que nous avions vus précédemment avec l'idée de dire qu'un élève qui présente des troubles 10 euh, peut bénéficier de ces trois plans possibles, c'est à dire que comme tout élève, là on est dans le droit commun, il peut bénéficier d'un PPRE, c'est-à-dire que c'est l'enseignant, l'équipe enseignante avec les familles, bien évidemment, qui vont mettre en place ce PPRE pour euh, mettre en place des pratiques pédagogiques différenciées et aider l'élève à progresser. Donc là, ça reste dans le cadre du droit commun et de l'établissement scolaire. Euh, un certain nombre aussi d'élèves qui présentent des troubles dys peuvent bénéficier d'un PAP, euh, là, c'est en lien avec la médecine scolaire, donc il faut qu'il y ait bien un diagnostic de poser. Ça va permettre à l'élève d'avoir des aménagements et des adaptations pédagogiques tout au long de son parcours. Hein. Vous vous souvenez, c'est un document qui peut suivre l'élève de, quasiment de la maternelle jusqu'au lycée, jusqu'à la fin de son cycle. Enfin, dernière possibilité et là, qui va nécessiter une demande auprès de la MDMPH, hein. c'est la demande d'un PPS. Avec l'idée qu'il peut y avoir aussi plusieurs euh, options, c'est-à-dire que soit on va demander par exemple euh, du matériel pédagogique adapté, donc pour un ordinateur par exemple avec des logiciels spécifiques, soit on peut faire la demande d'un accompagnement humain, donc la présence d'un AESH, mutualisé ou individuelles, soit euh, on va être aussi sur la possibilité d'un accompagnement par un dispositif collectif, donc dispositif ULIS. Et enfin dernière possibilité, l'accompagnement par un CESA. donc je vous rappelle une équipe mobile composée de plusieurs professionnels qui peuvent intervenir sur les différents lieux de vie de l'élève et notamment donc à l'école. L'idée, ce n'est pas parce qu'un élève présente des troubles 10, qu'il a automatiquement un accompagnement par un AESH. Hein. Il peut y avoir toute une gamme de possibilités qui vont être à étudier en fonction des besoins spécifiques. de. Je donnerai quand même un, un point commun à tous les élèves qui vont présenter des troubles 10 et qui va concerner cette double tâche. Quand ces fonctions cognitives sont efficaces, euh, nous allons pouvoir réaliser les tâches scolaires qui peuvent être parfois multitâches. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes dans une conférence, vous êtes en capacité d'écouter et d'écrire, donc de prendre des notes. Et bien, pour ça, vous êtes en double tâche, hein, écouter, prendre des notes. Mais comme votre geste d'écriture est complètement automatisé, du coup, ça vous permet de réaliser cette double tâche. A l'inverse, un élève qui va avoir une fonction cognitive qui va être défaillante, ne va pas automatiser cette tâche et du coup ne pourra pas être en double tâche. Euh, je reprends cet exemple d'écouter d'écrire. Un élève, alors je vais prendre le cas d'un élève dyspraxique, qui aurait des difficultés pour automatiser le geste d'écriture, il va être tellement concentré sur ce geste, ça va lui demander tellement d'attention que du coup, il va perdre en qualité d'écoute et ne pourra pas réaliser les deux. C'est à dire, soit il faudra qu'il écoute, soit il faudra qu'il se concentre sur le geste. Donc on voit bien que cette double tâche, elle est relativement fréquente à l'école, elle met beaucoup d'élèves 10 en difficulté et surtout, elle apporte une grande fatigabilité donc l'AESH doit vraiment être vigilant par rapport à cette question de la fatigabilité. Est-ce que l'élève est en capacité de faire cette double tâche Sinon, il faudra soulager euh, une des deux tâches. Ce qui est vraiment important aussi à retenir dans le cadre des élèves qui présentent des troubles 10, c'est cette difficulté entre vouloir et pouvoir. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas qu'il ne peut pas. Donc l'idée c'est que les, parfois les élèves font des efforts et nous on leur dit souvent « Allez, fais un effort eh !» Et bien c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que comme ça leur demande justement encore plus d'efforts que les autres, ils en fournissent encore plus. Donc ce n'est pas une question d'intention, c'est juste qu'ils ne peuvent pas. Mais à l'inverse, du coup, c'est aussi parce qu'il ne peut pas qu'il ne veut pas. C'est-à-dire qu'à force d'être confronté à des situations d'échec, hein, il n'y arrive pas. Il sait, je vous rappelle qu'on n'est pas sur des élèves qui présentent une déficience intellectuelle. C'est des élèves qui comprennent tout à fait que ce qu'ils produisent n'est pas ce qui est attendu. Donc, ils font des efforts et au final, le résultat n'est pas là. Donc, au bout d'un certain temps, on peut voir effectivement certains élèves qui vont faire le choix de ne plus faire, hein, qui vont baisser les bras par rapport à ça. Donc là aussi, euh, il faut être très vigilant par de l'effet domino parce que c'est un effet en cascade qui va vraiment les impacter. Je fais des efforts, le résultat n'est pas là. Euh, je prends par exemple en, en, en dictée, un élève qui va s'appliquer, faire des efforts et puis chaque fois avoir zéro. Et eh bien au bout d'un certain temps, il va se dire ça ne sert à rien de faire cet effort là. Hein. Donc du coup à nous de redonner confiance en l'élève et surtout d'être patient et bienveillant pour permettre cela.